Ah déjà déjà tu piques ma place hein, pour commencer. Alors où on est Nous sommes en Belgique et nous sommes dans une villa, villa qui s'appelait Villa Canard. mais finalement, je m'aperçois que c'est pas une villa, c'est plutôt un hôtel-restaurant. Donc bah écoute, petite visite, euh, je te garantis pas grand chose pour ta première expédition, mais bon je pense que tu vas. ça va te foutre un peu les boules. On y va Allez. Allez, let's go. <rire> Bon déjà tu vas me dire qu'on va écourter la visite parce que madame a peur. J'étais hein, admis à faire l'hérène, faire le remettre, mais finalement hein. Donc du coup ben voilà, c'était un ancien hôtellerie, restaurant, t'es d'accord avec moi. On a vu quelques petits vestiges, notamment des pompes à bière, des bolus, des salles de réception, tout ça. Tout a été débarrassé, donc j'imagine que quelqu'un l'a racheté pour, pour faire quelque chose comme bon. Donc bon, ben la suite pour un prochain épisode. Salut